Biolives, c'est un projet 100% étudiant créé lors de notre première année à l'ISCPA. On a choisi de faire un concert au Glazart, dans le 19e arrondissement, avec des artistes, soit semi-pro, soit amateurs, qui cherchaient de la notoriété. Live m'a permis de découvrir un peu plus le monde de la production et notamment booker des artistes, réserver une salle, gérer des équipes et de donner l'occasion, l'opportunité aux étudiants de, du groupe IGS de venir assister à un concert qui mélange rock, rap, euh, pop et variété française. Pour des premières années, faire un projet euh, aussi important, c'est pas donner à tout le monde et je suis très fière d'avoir réalisé ça. Beaucoup de monde a kiffé le projet parce qu'on a eu pas mal de retours de la part notamment des artistes et du public qui nous ont fait de très bons retours sur, sur l'événement. Donc c'était très satisfaisant d'organiser un événement comme ça.